Je remercie tous les députés. Période des questions. Député de Elgin Middlesex, London, ma question s'adresse à la Première ministre. Chaque jour, le coût de ce gouvernement des scandales, du gaspillage, mauvaise gestion est ressenti par les familles de l'Ontario. L'argent qui doit être investi dans les premiers soins en Ontario. Afin pour payer pour les, de payer les scandales, le gouvernement a coupé 856 millions de dollars dans les frais aux médecins et 50 millions de dollars dans les services de physiothérapie aux médecins. C'est-à-dire que les patients ne reçoivent pas les qualités de soins voulues. Monsieur le Président, dans le budget de jeudi, est-ce que le gouvernement va financer la santé en Ontario ou bien y aura-t-il d'autres coupes en santé? Je sais que le ministre de la Santé va également euh, souhaiter en parler davantage. La santé est une priorité, l'a été et continuera de l'être depuis 2003. Le budget est passé de 11 milliards à 17 milliards de dollars. On parle d'une augmentation de 55 on a, on a dépensé 11 milliards de dollars pour construire de nouveaux hôpitaux. On augmente les investissements dans les soins à domicile de 5% et jusqu'à la hauteur de 750 millions de dollars au cours des prochaines années. Les services à domicile ont augmenté de 450 millions de dollars. Chaque aspect ou volet de l'éducation du réseau de la santé a augmenté. Nous allons continuer à le faire. De retour à la Première ministre, en plus, des, des coupes à la hauteur de 856 millions de dollars dans les frais aux médecins, malgré une augmentation du transfert de 6 du fédéral. Coupes en physiothérapie, soins ophtalmiques et la situation ne s'améliore pas. Le gouvernement est tellement coupé de la réalité et refuse de comprendre que les médecins ferment leurs bureaux et continue de congédier les infirmières. Quand est-ce que le gouvernement va-t-il faire passer les patients en premier et quand est-ce que le gouvernement va arrêter les coupures dans les soins infirmiers? Ministre de la Santé, je ne sais pas comment une augmentation dans le budget de la santé auprès des médecins et comment cela se transfère en coupe dont le député fait mention. En réalité, nous avons eu une année de négociations et après un an, il n'y a toujours pas d'entente, maintenant nous avons un médiateur en place et il a proposé des recommandations. Malheureusement, l'Ordre des médecins n'a pas accepté les recommandations du médiateur et on a dû apporter des modifications pour faire passer les patients en premier pour améliorer les soins à domicile les soins en santé mentale au cours des trois prochaines années, ce sont des augmentations sans parler que les médecins, ce sont les, sont les médecins les mieux payés au Canada, de retour à la première ministre, Première minute, lorsque vous coupez les services de première ligne, vous coupez la qualité des services aux patients. Si le gouvernement vive toujours dans la dans la fiction, 10 infirmières ont été coupées dans un hôpital. 17 infirmières ont été coupées à Salt Lake. 23, autres, autres à Cambridge Memorial, 354 coupées dans Nip à Nipissing à l'hôpital de North Bay. Toutes ces coupes ont été faites au cours de la dernière année chaque coupe se traduit par une coupe en soins de santé. Quand est-ce que cela va s'arrêter? Quand est-ce que le gouvernement va faire passer la santé des patients en premier? Merci, M. le Président. Vous savez quoi? Voici des faits importants que le public va apprécier. Le gouvernement conservateur de M. Harris a congédié 6 000 infirmières au cours de la dernière élection. Il souhaitait Éliminer 100 000 emplois dans le secteur public. On parle de 5 000 personnes coupées dans le secteur de la santé. Intervention du président. Député de Simcoe Gray devrait réaliser que je suis debout. Veuillez conclure. Nous avons augmenté le nombre d'infirmières qui exercent dans la province. Intervention du Président. Je ne vais pas jouer à ce jeu. Et si jamais vous continuez, je vais vous nommer. Veuillez poursuivre. Nous avons augmenté le nombre d'infirmières à temps plein dans la province, à la hauteur de 80%. Nous allons ajouter 900 nouveaux médecins dans le réseau de la santé cette année. Nous continuons à faire des efforts. Intervention du Président. Nouvelle question? Député de Bruce Owenson, ma question s'adresse à la première ministre. Les sc scandales, la mauvaise gestion ont un impact sur les services. Dans les consultations pré-budgétaires, un aîné a dit que le gouvernement un rôle pour jouer cette res ses responsabilités morales, cette éthique. Si on ne veut pas s'occuper des aînés et des plus vulnérables, on n'a pas la bonne moralité. Dans le budget de jeudi, allez-vous maintenant annuler les coupures? Quand est-ce que le gouvernement va faire passer les plus vénérables et les aînés en premier? Première ministre, le ministre de la Santé a mentionné la liste des investissements qu'on a fait, qu'il y a plus d'infirmières, d'infirmiers, d'infirmières de travailleurs dans le secteur de la santé qu'il y en avait au et on augmente ch chaque année ce nombre. Le de député d'en face peut réciter de la rhétorique qui n'est pas la réalité. La réalité est telle qu'il y a davantage de professionnels de la santé dans le réseau de la santé, plus d'infirmiers et infirmières, plus de médecins par milliers, que Lorsque nous sommes venus au pouvoir dans le budget jeudi, il y aura une augmentation du financement en santé, parce que les besoins sont là. Y aura-t-il davantage de soins à domicile? Oui. Y aura-t-il davantage d'aide aux aînés? Oui. C'est notre bilan, c'est notre promesse, nous allons la tenir. Merci. Encore la Première Ministre les consultations liées et l'Association des Chrétiens, qui représente les maisons de santé. Un autre résident est décédé parce qu'il n'a pas reçu les soins nécessaires, il a dit. Il y a eu des résidents qui ont été négligés et qui mettent les employés dans des situations difficiles. Lors d'une enquête du coroner, il y a dix ans, on avait recommandé qu'il y ait un financement. Dix ans plus tard, les soins de santé à domicile, combien de, de personnes âgées vont-elles mourir à cause des coupures et du manque de soins aux aînés? Merci, M. le Président. Je voudrais dire aux députés d'en face, je sais qu'on peut faire plus en matière de soins de longue durée et la condition des patients, des aînés lorsqu'ils vont dans un établissement de longue durée augmente. Il faut davantage de formation à l'intention des professionnels de la santé, comme pour les cas de démence. Voilà pourquoi nous avons investi 45 millions de dollars annuellement pour aider ces programmes aux aidés. En plus, il y a eu des milliards de dollars investis dans les soins de longue durée, et les soins à domicile en 2015 et en 2016 à la hauteur de 2,5 milliards de dollars. On parle d'une augmentation de 85 On doit faire davantage, et vous le verrez dans le budget, et on le reconnaît. Merci, M. le Président. À la Première ministre, je sais que c'est euh, les maisons de soins de longue durée s'ouvrent parce que les soins ne sont pas disponibles, et il y a manque de personnel. Il y a un cercle vicieux dans ces établissements de longue durée et les, les travailleurs qui travaillent dans des conditions non sécuritaires. Et finalement, beaucoup d'argent a été gaspillé. La réalité a déjà écrit le budget avant les consultations. Est-ce que la Première ministre promet à Rwanda… Qu'elle va arrêter les coupures aux aînés, pour s'assurer qu'il y a un personnel suffisant pour assurer la sécurité dans ces maisons. Il reste, euh, le député parle de l'appui. Je n'ai pas entendu, de, je n'ai pas reçu d'appui des conservateurs ni du troisième parti. Monsieur le président, nous, le gouvernement, qui comprend très bien la situation, qu'elle est proposée. Aux bénéficiaires sont l'épine dorsale des personnes âgées. Voilà pourquoi, intervention du président. Député de Renfrew, est-ce que vous savez que je suis debout? Veuillez conclure. Les préposés aux bénéficiaires rendent une augmentation une augmentation parce qu'on reconnaît l'importance de leur travail. Je voudrais dire aux, aux députés, parce qu'on parle de travail pré précaire, j'espère qu'ils vont appuyer nos actions. Député, euh, chef de la troisième, du troisième parti, ma question s'adresse à la première ministre. Les gens s'attendent à ce que le gouvernement investisse dans, les, dans la priorité. Les soins de santé, diminuer la liste d'attente. Les libéraux ont gelé le budget des hôpitaux et les hôpitaux, maintenant, doivent fermer des lits. La population de l'Ontario veut des soins de santé de qualité chez eux et ils veulent que la Première Ministre ne gèle pas le, le budget des hôpitaux. Ben, y aura-t-il d'autres coupes, comme on l'a dit? Je sais que le ministre de la Santé va vouloir en parler également, comme on l'a dit auparavant. Ch année après année, on a augmenté les financements en, dans le réseau de la santé. Et lorsque le budget sera déposé, elle verra qu'il y aura davantage de ressources parce que nous savons que les besoins sont là. Voici un enjeu qu'il faut bien comprendre. La chef du troisième parti utilise, utilise les hôpitaux et les soins de santé sont interchangeables, que c'est la même chose. Les hôpitaux font partie du réseau de la santé et jouent, jouent un rôle essentiel dans la prestation de services. C'est pas la même chose. Je demande à la chef du troisième parti si elle pense que, que les hôpitaux sont le seul élément de soins de santé en Ontario. Complémentaire. La première ministre peut dire en public qu'elle veut protéger les soins de santé, mais depuis 2015, plus de 1 infirmiers et infirmières ont été coupés, ont reçu leur billet rose. Peu importe ce que vous dites, peu importe la désintox libérale, les hôpitaux ont vu leur budget gelé et que les infirmiers et infirmières ont été congédiés. Intervention du président à l'ordre. Député de Hamilton East Tony Creek, s'il vous plaît. Je voudrais rappeler à tous, lorsqu'il y a pour les questions et les réponses, vous passez par la présidence. Voyez conclure. Les patients n'ont pas les soins qu'ils méritent dans les hôpitaux. C'est la réalité. Si cette première ministre veut protéger les soins de santé dont font partie les hôpitaux, va-t-il arrêter de couper le personnel dans les soins de santé? <rires> ministre de la Santé, je peux vous assurer, et je peux assurer la chef du troisième parti, on ne va pas retourner au, à l'époque où son parti a congédier 3 000 infirmiers infirmières. Nous n'allons pas retourner dans les années où il y, que les, les médecins ont été congédiés. Ce que l'on a fait, je le sais qu'ils ne, ne veulent pas se jeter, pardon, examiner les données. Lors des infirmières a dit qu'il y a eu. 86 infirmiers et infirmières dans les hôpitaux en 2014. Et, et maintenant, c'est 87 000 infirmiers et infirmières qui sont dans le réseau de la santé en Ontario. Ce ne sont pas des coupes, ce sont des ajouts. C'est dans le secteur hospitalier uniquement complémentaire. La semaine dernière, la première ministre a dit que l'Ontario vit une transformation dans le secteur de la santé. Voilà ce que cette transformation a donné. Moins d'infirmiers et infirmières dans les hôpitaux. Annulation de chirurgie. Les gens attendent davantage 280 jours pour des transplantations d'os. Et, et nous avons des listes d'attente pendant des années. Ce n'est pas une transformation, c'est une dévastation pour les patients de leur gouvernement. Est-ce que le gouvernement va arrêter les coupes et va s'assurer que tous les professionnels de la santé sont là pour les patients et va-t-elle arrêter les coupures dans les soins de première ligne? Ministre, les députés d'en face continuer d'utiliser le mot coupe. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Année après année après année, le budget de la santé a augmenté, comme les soins à domicile. On parle de 250 millions de dollars cette année uniquement. Voici les autres programmes qu'on a faits, comme en santé mentale, nouveau financement, 180 millions de dollars au cours des trois prochaines années. Nous avons créé 83 équipes de santé familiale. Et pour les cas les plus complexes de la province, 25 nouvelles cliniques infirmières praticiennes à Sudbury, nous avons investi dans tous les prestataires de services, des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Et nous avons les meilleurs temps d'attente au pays. Et nous allons continuer. Une nouvelle question, député, pardon, chef du troisième parti. Encore la Première ministre, en 2014, la Première ministre a parlé de couper de 16 de tous les ministères chaque année, y compris cette année. Peut-être qu'elle pensait qu'on n'allait pas voir 6 c'est-à-dire va bah, couper tout, la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement. Est-ce que la Première ministre continue de rendre les choses plus difficiles, continuer de couper 6 dans le budget de jeudi, au-delà des coupes en éducation et en soins de santé? Monsieur le Président, la chef du troisième parti c'est très bien, on continue à investir en éducation en réseau de la santé et, et toutes les questions précédentes ont démontré que nous avons augmenté les financements en soins de santé année après année et on continue de reconnaître qu'il faut investir davantage en santé que ce soit les soins à domicile dans les hôpitaux en santé mentale. Ce sont des services nécessaires et nous allons continuer à financer ces services la réalité est telle que notre plan est d'investir dans la population de l'Ontario, dans les infrastructures nécessaires partout en Ontario. J'étais à l'Association des municipalités aux Bonnes Routes de l'Ontario, j'ai parlé des investissements dans les infrastructures qui vont permettre aux municipalités un <rires> plus d'argent sur une base régulière pour le programme. Voilà ce que l'on fait à tous les niveaux. Les Ontarios veulent de l'honnêteté du gouvernement. La première ministre va couper 6 de tous les programmes et espère que les gens ne vont pas remarquer la situation. 6 de coupes n'est pas un investissement. Ce sont des coupes. 6 dans les programmes couvrent plusieurs éléments. Et ce ne sont pas la transparence. 6 cela veut dire des couples, l'appui aux plus vulnérables et couper la sécurité sur les routes, les, les véhicules à usage commercial ou rendre la situation plus difficile pour les gens qui ont besoin de soins auditifs. Est-ce qu'elle peut être transparente et dire aux Ontariens quel service coupera-t-elle dans le budget de jeudi? Monsieur le Président, afin qu'elle comprenne la façon dont nous investissons partout en Ontario. Elle verra aussi, Monsieur le Président, qu'il y a des changements qui sont apportés il y a des transformations qui se produisent, il y a un processus euh, que la présidente du Conseil du Trésor euh, a mis en place. Nous évaluons les programmes, nous travaillons avec les ministères afin de changer les programmes lorsqu'ils ne sont pas euh, rentables et de réinvestir dans les programmes qui fonctionnent, Monsieur le Président. J'ai fait une annonce cette semaine, ce, ce matin, de 100 millions de dollars que nous amenons en soutien pour la violence, pour euh, contrer la violence faite aux groupes euh, et aux femmes autochtones. Ce sont des investissements qui sont essentiels. Est-ce qu'il y aurait des changements? Est-ce que l'on change euh, la façon de faire du gouvernement? Oui. Nous ne sommes pas coincés dans le passé et euh, nous ne stagnons pas. Nous allons de l'avant. Complémentaire final. La première, est-ce que la première ministre comprendra comment les services édu en éducation et des soins de santé sont essentiels et est-ce qu'elle verra à quel point il y a une érosion sous ce gouvernement de ces services? Le directeur de la responsabilité financière a dit que de vendre Hydro One ferait en sorte que l'équilibre budgétaire serait encore plus difficile en comparaison avec la... Avec, si En comparaison, à, si on gardait Hydro One, nous, la vente d'Hydro One mettra Ontario dans une forme financière encore plus difficile. Nous, nous les Ontariens auront encore plus de difficultés. Est-ce que la Première ministre le réalise? La Première ministre, lorsque le budget sera publié, présenté en... Jeudi, les chefs du troisième parti ainsi que du de l'opposition officielle auront l'occasion de voir comment nous investissons dans cette province et comment nous investissons dans l'infrastructure. L'infrastructure, c'est un mot qui comprend une, une définition très large. C'est nos routes, c'est nos systèmes d'aqueduc, c'est notre système de transport en commun. Ce sont des systèmes qui mènent à la croissance économique et à l'avenir et qui créent de l'emploi immédiatement, Monsieur le Président. C'est essentiel pour notre stabilité. Économique présentement en Ontario. Nous sommes dans une économie mondiale où il est notre responsabilité d'avoir une économie diversifiée. Il y a beaucoup plus à faire. Nous sommes un peu à l'avant en termes des autres provinces. C'est notre responsabilité de jouer sur nos forces afin de faire les bons investissements et de mener le la voie et de mener l'économie ontarienne et canadienne. Asseyez-vous, s'il vous plaît, intervention du Président. Nouvelle question Député de boulogne Oshawa. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première Ministre. C'est un honneur et un plaisir d'avoir été élu afin de représenter les gens de boulogne Oshawa. Ils m'ont envoyé à Queen's Park avec un mandat très clair et ils m'ont demandé de tenir le gouvernement responsable de, des problèmes de notre région. Sous le gouvernement libéral, les centres de santé mentale ont vu une diminution de 56 emplois, 56 emplois qui sont disparus. Il y a des postes infirmiers qui sont nécessaires et maintenant les listes d'attente sont d'un an pour certains. Est-ce que la première ministre renversera les Impression qu'elle a fait à la région de Durham et est-ce qu'elle donnera à mes pour nous commettant les soins de santé d'Antonio euh, qu'il mérite plutôt? La première ministre. Ministre de la santé, des soins de l'Ontario. Merci, Monsieur le Président, et j'apprécie la question. L'Ontario... Ontario Shores plutôt fournit des soins qui sont essentiels en santé mentale partout en Ontario. Je sais que c'est un organisme qui est grandement appuyé, tout particulièrement à Whitby-Oshawa, et je vais me battre afin de m'assurer qu'ils aient encore accès à ces services essentiels. Ce que le député a oublié de mentionner, c'est que l'opposition parle de perte d'emploi. Souvent, les changements en emploi se produisent étant donné la relation avec le travail syndi les travailleurs syndiqués. Les coop. Souvent, ce sont des postes qui sont transférés à un autre euh, volet de l'hôpital. Le député parle parfois des changements qui euh, sont faits, mais ce sont des changements qui sont réfléchis. Et ça signifie aussi que 33 autres postes seront créés, Monsieur le Président, et, et qui seront disponibles dans ces circonscriptions. Complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, la Première ministre, est -ce avec ces compressions au service de soins de santé, Ontario Shores n'est que la pointe de l'iceberg. Nous avons vu des docteurs à uh, Whitby-Oshawa qui ont envoyé un message aux libéraux. Nous avons écouté les compressions du gouvernement, forcer les médecins à réduire leurs heures de bureau et de diminuer et même de se débarrasser de certains membres du personnel. C'est quelque chose qui affecte 500 patients dans ma circonscription. Monsieur le Président, comment est-ce que la Première ministre explique à ses patients pourquoi ils ne sont pas en mesure d'obtenir rendez-vous chez le médecin Intervention du Président, asseyez-vous s'il vous plaît, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, il faut poser la question aux médecins parce qu'il n'y a rien qui est fait qui affecte l'accès aux soins aux patients. Et nos médecins... Mis à part le fait qu'ils sont les mieux payés au Canada et qu'on continue à, investi à investir en eux, ils sont extrêmement importants pour les Ontariens. On parle ici de la rémunération des médecins, non pas de la qualité ou de l'accès aux soins de santé. Les médecins continueront à être rémunérés pour chaque service qu'ils fournissent. Il n'y a pas de limite au nombre de patients qu'un médecin peut voir. Aucun médecin ne devra travailler gratuitement. Il n'y a pas de quota monsieur, de Monsieur le Président. Il y a donc euh, certains mythes qui sont, qui sont euh, dont on parle dans certaines régions, mais nous faisons ces investissements dans les soins à domicile, par exemple dans Ontario. -chose. Député de Toronto, Danford, nouvelle question. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Lorsque la Californie a lancé son programme de plafonnement et échange il y a quelques années, les grands producteurs ont été impliqués immédiatement. Mais en Ontario, il semble qu'on fait les choses différemment. Le gouvernement propose que les familles commencent à payer immédiatement, mais que les émiteurs, les grands émetteurs de gaz à effet de serre Attendre deux ans avant de euh, devoir euh, travailler dans ce programme. Pourquoi est-ce que c'est le cas Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Monsieur le Président, je ne suis pas certain d'où provient l'information que le député a obtenue. Je crois qu'il parle de la transition, du permis de transition que nous avons remis aux entreprises. Il faut protéger nos entreprises, évidemment, et, les, et faire en sorte qu'elles qu soient concurrentiel mais tout comme en Californie, les grands émetteurs paieront et bénéficieront aussi de, du plafonnement et échange à travers le, réinv le, réinv le réinvestissement. Cet argent, Monsieur le Président, est aussi réinvesti dans différents programmes, nous les aiderons, nous aiderons les gens à diminuer leurs factures de chauffage, à acheter des véhicules électroniques. Et Monsieur le Président, c'est quelque chose la qu Californie n'a pas fait. Nous sommes les premiers à le faire. Complémentaire. Monsieur le Président, dans les con le document de consultation du ministre, il y a trois passes pour les émetteurs qu'ils en aient besoin ou non, mais les foyers commenceront à payer immédiatement. Ils, les entreprises doivent faire leur part pour le changement climatique, mais il faut un système qui soit juste, équitable et transparent. Pourquoi est-ce que le gouvernement veut donner des euh, droits spéciaux aux industries lorsque l'on parle de du changement climatique, le ministre Je vais essayer de le dire encore une fois, mais plus lentement. Intervention du Président. Continuez. Merci. Monsieur le Président, la majorité des entreprises que nous avons évaluées, les 80, pour, 80 de ces grandes entreprises paieront en même temps que les foyers et les familles ontariennes. Ce n'est pas étonnant, monsieur le, monsieur le Président, que les néo démocrates soient contre, parce qu'à chaque fois qu'il y a des difficultés des euh, décisions difficiles à prendre, ils ont on les voit avoir une certaine faiblesse dans les genoux, Monsieur le Président. On parle ici des frais et il semble qu'ils ont amené une soustraction. Ils, ne ils ont peut être une certaine dyslexie, mais ils ont certainement mal compris le document. Arrêtez la pendule, l'intervention du président. Non, en fait, redémarrez la pendule. Je nous demanderai à tous d'élever le débat. Les députés, dans le feu de l'action, peuvent dire des choses qu'ils ne veulent pas dire et s'il y a une possibilité pour eux de retirer leurs propos, qu'ils le fassent. Le ministre, je retire mes propos, en effet, je me suis emballé. C'est une procédure simplement de retirer les propos. Nouvelle question. Nouvelle question, député d'Eglinton-Lawrence. Au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, comme vous le savez, beaucoup de paysans à Eglinton-Lawrence sont, sont impressionnés du fait que l'on fasse en sorte que le vin soit plus, plus facile à se procurer. C'est quelque chose qui concerne le vin ainsi que le cidre. Vous avez fait une annonce avec le, la première ministre sur la disponibilité des produits. Vous étiez à une à, à une opération vinicole dans un vignoble et nous savons aussi que l'industrie du cidre veut de l'aide où est-ce que les gens pourront euh, acheter ces produits par exemple à Toronto et s'assurer que les agriculteurs et que les gens à Peterborough et à Prince Edward euh, pourront obtenir ces euh, euh, ce, ces produits. Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Je veux remercier euh, le député de Clinton-Lawrence pour sa question aujourd'hui. Je sais qu'il est un grand défenseur des droits euh, dans la région du Grand Toronto pour s'assurer que nous euh, développions plus l'industrie des cidres et du vin en Ontario. J'ai eu le privilège d'être avec la première ministre ainsi que le ministre Souza et Bradley, jeudi passé, lorsqu'ils ont fait l'annonce où ils élargiraient la distribution des cidres ainsi que des vins dans la province de l'Ontario. Le premier grand changement dans la distribution de l'alcool en Ontario depuis la fin de la prohibition en 1926 se produit présentement. Nous voulons que les cidres et les vins soient dans les vendus dans les supermarchés partout en Ontario cet après-midi. Euh, cet automne, 70 supermarchés auront des cidres et des vins sur leur tablettes et un autre 30 auront seulement des vins. Dans le comté de Peterborough que je représente, il y aura d'excellents changements et aideront les distilleries. Complémentaire. Comme vous le savez, le, Monsieur le ministre, par vous, à travers vous, Monsieur le Président, la population ontarienne, tout particulièrement au centre de Toronto, dans ma circonscription, apprécie grandement les vins ontariens locaux. Tous les vins, ils adorent les vins locaux. Mais ils ne, ils ne savent pas exactement qu'est-ce qui se passe du côté de l'industrie euh, des cidres, des vins fruités. Ils veulent savoir où les acheter. Et ils veulent savoir aussi qui produit ces vins fruités et cidres. Et comment est-ce qu'on peut les rendre disponibles pour les gens qui veulent un bon petit verre de cidre ou de bière ou de vin où peuvent-ils obtenir leur cidre, Monsieur le ministre le Ministre. Monsieur le Président, je veux remercier le député de Clinton-Lawrence pour sa complémentaire ce matin. Évidemment, le secteur du vin fruité représente euh, soit 6 des revenus annuels de la province. Il y a 40 vignobles qui en produisent en Ontario, les cidreries produisent environ 4 millions de litres par année. Et, Monsieur le Président, les vins fruités seront disponibles dans les marchés de fermiers ce printemps. Joseph Kennedy a dit euh, un jour, lorsqu'il euh, a été élu en 60, euh, en 60, Je veux remercier la Première ministre aujourd'hui, je veux remercier la députée de Dufferin canadon le député de Beaches-East-York, l'ancien ministre de euh, l'Agriculture, Dave Lebronski, et donc, ensemble, nous sommes en train de vraiment ouvrir le marché en Ontario. Nous voulons appuyer à 100 les différentes industries. Nouvelle question, député de Nipissing. Merci, M. le Président. Bonjour. Ma question est pour le ministre de la Santé. Le mois dernier, les trois partis ont fait une tournée de la province pour nous. Pour nos consultations pré-budgétaires. ce que nous avons entendu était très étonnant, tout particulièrement concernant les compressions dans les postes infirmiers, dans les euh, centres hospitaliers, nous avons ent entendu. Des histoires d'horreur, de patients qui s'effondrent sur leur euh, porche euh, alors qu'ils ont été retournés chez eux trop tôt. Ce sont de vraies histoires que nous avons entendues, de vraies personnes qui ont présenté au comité. Malheureusement, le budget était déjà écrit et aucune de ces inquiétudes ne semble être importante auprès du, du gouvernement. On parle de l'apparence d'écouter, monsieur le président, que le gouvernement a complètement abandonné. Donné, ils Comment est-ce qu'ils peuvent ignorer les inquiétudes des familles? Le ministre de la Santé et de son longue durée. Monsieur le Président, j'apprécie la question. Et en tant que ministre et un. En tant que professionnel de la santé, j'ai beaucoup de sympathie envers tous les Ontariens et leurs familles et leurs êtres chers qui font face à, à des problèmes de santé. C'est une obligation et ma responsabilité de s'assurer que le gouvernement ait la possibilité et l'habilité de fournir les soins le plus près possible des patients et ce de façon rapide. Ça amène de grands changements du côté du gouvernement et en tant que ministre, j'ai appliqué différents changements, par exemple dans la santé mentale, dans les soins de Domicile. Nous voulons nous assurer que nous continuons de fournir les bons services. Monsieur le Président, il y a beaucoup d'indicateurs. Par exemple, les soins oncologiques sont parmi les meilleurs au monde ici en Ontario. Nous euh, n'avons pas beaucoup, un grand délai d'attente pour les tests diagnostiques ou pour les procédures chirurgicales. Il y a encore beaucoup de travail à faire certainement et je m'engage auprès des Ontariens à faire le travail complémentaire. Merci Monsieur le Président. Encore une fois au des centaines de euh, postes de première ligne ont été euh, retirés, ont été supprimés à Nord Bay, dans ma circonscription. Nous avons vu une, une compression de 350 postes, en soit -in, incluant 100 postes infirmiers. La semaine dernière, le ministre des Finances s'est moqué de nos trois requêtes budgétaires. Il l'a appelé une fanta fantaisie fiscale. Selon lui, c'est une fantaisie de vouloir assez de d'infirmières pour fournir des soins euh, dans les délais appropriés à nos aînés. C'est une fantaisie de demander assez de médecins pour les régions rurales et sous-servies. Est-ce qu'il est, qu est d'accord avec le ministre des Finances que d'avoir assez de personnel pour les patients de l'Ontario est une fantaisie Le ministre. Monsieur le Président, étant donné certains changements que nous avons faits, nous commençons à s'attaquer aux inquiétudes que nous avons entendues dans la complémentaire. Nous avons des équipes de santé familiale pour aider, euh, pour les aider à les diriger vers les médecins qui sont près d'eux. Nous avons les centres euh, par ex euh, ontariens, par exemple, à Toronto, où nous avons euh, des équipes de santé familiale qui sont disponibles dans l'Ontario rural, dans les petites villes ontariennes. J'ai l'obligation de m'assurer que ces services soient fournis dans ces régions aussi. Nous avons ouvert une école médicale au nord de l'Ontario qui a un grand impact sur la disponibilité des fournisseurs de soins, incluant les médecins, et ce, partout en Ontario, dans le nord, une euh, une amélioration qui, représente, qui est très importante pour les différentes collectivités. Il y a plus de travail à faire, mais nous sommes sur la voie de la réussite. Merci. Nouvelle question, Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Les enfants ayant des déficiences intellectuelles ne peuvent pas assister aux écoles de la province. Le financement en éducation spéciale est si, a été si diminué que les enfants ont été exclus de leur classe. 16 000 enfants autistes attendent pendant longtemps. Donc, euh, l'éducation de ces enfants doit être une priorité du gouvernement. Est-ce que la ministre va avouer que les compressions de son gouvernement ont marginalisé nos enfants les plus vulnérables. La ministre de l'Éducation. Merci beaucoup. J'aimerais rassurer la députée que cette situation nous préoccupe énormément. Quelque chose qui s'était produit lors de l'étude des écoles sécuritaires lors du mandat de la première ministre en tant que ministre de l'éducation, la question de l'exclusion a été soulevée. Donc, pour expliquer, Monsieur le Président, vous êtes au courant, vous étiez directeur. Un principe, euh, un rôle plutôt d'un directeur est de faire en sorte que tout enfant soit en toute, en toute sécurité. Donc, le directeur peut exclure certains enfants pour euh, fournir la sécurité aux autres. Des fois, cela est utilisé de façon inappropriée et j'ai hâte euh, de continuer. Les priorités mal avisées du gouvernement marginalisent nos enfants. Plus que 6 millions de dollars en éducation spéciale a été coupé des, des, des écoles de Toronto. Nous savons qu'il y aura davantage de compression. Les résultats d'un sous-financement sont clairs. Plusieurs aides ont été congédiées. Il n'y a pas suffisamment d'appui pour les enfants en classe et ces enfants n'ont pas d'autre option. Est-ce que la ministre peut nous expliquer pourquoi est-ce que tous les enfants de l'Ontario ne méritent pas un accès équitable à, au réseau d'éducation? La ministre, j'aimerais préciser en vertu de la loi, tous les, tous les enfants ayant euh, tous les enfants ayant des déficiences intellectuelles ont droit à l'éducation. Mais nous avons effectué un changement, donc si un parent est préoccupé, ce parent Faire un appel à la suite d'une exclusion. Cela n'existait pas par le passé. Le parent a le droit d'appel. En ce qui concerne le financement, ces enfants reçoivent environ 2,7 milliards de dollars cette année. C'est une augmentation, ce n'est pas une compression, c'est une augmentation de 227 millions de dollars soit 9% depuis 2012-2013, et c'est une augmentation de 68 millions de dollars depuis 2002. Nouvelle question, député de Northumberland, Quinty West. Merci, ma question s'adresse à la procureure générale. La navigation du système juridique sans l'aide d'une professionnel peut être très difficile. Par exemple, dans le droit familial, beaucoup de gens accèdent au système de justice familiale sans l'aide d'un avocat à cause des coûts élevés ou parce qu'ils croient qu'ils sont en mesure de naviguer le système eux-mêmes. En fait, votre ministère croit qu'environ 57 des intériens naviguent le système sans, sans l'aide d'une professionnelle. Est-ce que la procureure générale? peut parler de ses efforts pour rendre le système de droit familial plus access accessible? Merci, Monsieur le Président. Merci aux députés de Notamble Quinty-Ouest de sa question importante. M. le Président, l'accès à la justice est, est l'une de mes priorités, non seulement dans le droit familial, mais dans, dans le système juridique dans son ensemble. Le député a raison. Trop d'antériens accède aux services sans représentation légale. Comme il l'a dit, environ 60 ou 70 des gens et des familles n'ont pas d'aide juridique. Donc, nous allons élargir les services disponibles. Davantage de familles auront accès à l'aide nécessaire. À cette fin, nous avons demandé à Anne-Marie ancienne juge en chef de la Cour de l'Ontario, de mener une, une enquête en ce qui concerne les façons de rendre le système plus accessible. Elle fera des consultations auprès des parties prenantes. Merci beaucoup. Complémentaire, merci beaucoup. Je remercie la procure générale de sa réponse. Je suis heureux que notre gouvernement agit pour donner un accès équitable aux antériens. Et des fois, des gens ne sont pas admissibles à une aide financière pour les services juridiques. L'élargissement de ces services va aider les familles d'accéder à ces conseils nécessaires. Est-ce que la procureure générale pourrait parler des priorités de l'étude de la juge en chef pour fournir davantage d'aide dans le domaine du droit familial? La Procure générale. Je remercie le député de sa question importante. La juge en chef Bancalo consultera des parties prenantes de la communauté légale de la communauté juridique. Et donc nous serons en mesure de savoir si certains autres professionnels devraient être en mesure d'aider ces familles. Ces professionnels fournissent énormément de, de services et en beaucoup d'expertise. L'étude va nous permettre de savoir s'il si serait approprié de permettre par exemple aux techniciens juridiques d'aider les familles ontariennes. Nous voulons que les, les familles ontariennes aient plus de choix et cette étude va nous permettre de donner un accès plus abordable aux ontariens. Nouvelle question, député de devine Calden. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le ministre, l'année dernière... Vous avez reçu une lettre du médecin de ma circonscription qui a parlé des effets négatifs de vos compressions sur la qualité des soins dispensés aux patients. Le médecin a dit que, à cause des compressions, ce médecin allait fermer son laboratoire de sang. Donc, ces compressions provoquent des, des coupures de services. Après avoir reçu cette lettre, est-ce que la ministre a rencontré cette médecin ou est-ce qu'il a répondu à ses préoccupations? Le ministre de la Santé. Je dois avouer que je ne comprends pas vraiment la question. Parce que la question précédente nous a demandé de faire davantage d'investissements dans l'hôpital d'Ontario Shores. Mais puis la question complémentaire parlait de son désir d'avoir davantage d'investissements pour nos médecins. Nous investissons davantage d'argent, 138 millions de dollars au cours des trois prochaines années. Nous augmentons notre budget pour les médecins. Il y aura une augmentation l'année prochaine aussi. Il faut que l'on fournisse les soins axés sur les patients. Cela nécessite des fois de demander aux médecins d'attendre les médecins les, les mieux rémunérés au Canada doivent attendre pour qu'on puisse investir dans les soins domicile qui sont si nécessaires pour les ontariens lors euh, des crises de santé. Question complémentaire. La question est simple. L'année dernière, il y avait quatre laboratoires. Il y en a deux maintenant. Une, une personne de 73 ans doit faire une AVAT de 30 minutes par à cause de la fermeture du laboratoire de sa ville. C'est tout à fait inacceptable. Est-ce que le ministre va mettre fin à ces compressions pour que les gens de ma circonscription puissent accéder aux services de laboratoire nécessaires Passez-vous. Merci. le ministre. Encore une fois, je ne comprends pas. La députée nous demande d'augmenter nos investissements dans des laboratoires d'analyse et elle nous demande de donner plus d'argent aux médecins. Je dois réaffirmer ce que je viens de dire. Les médecins continueront d'être rémunérés pour chaque acte fourni. Et donc, pour respecter notre budget qui sera augmenté pour les médecins, pour respecter le budget, nous réduisons le montant payé pour des actes particuliers. Mais il n'y a pas de limite pour le nombre de personnes qui peut être vues par le médecin. Et donc, cette réduction modeste en rémunération, si comme si ces gens sont payés en moyenne plus que 300 000 par an. Donc, c'est vraiment une petite augmentation, peut-être ils gagneront 300, 350 000 Mais les médecins sont en mesure d'avoir plus de patients. Il n'y a pas de plafond. Nouvelle question, député de Timmins Bay James. Ma question s'adresse ministre, au ministre de la Santé. Notre parti vous a parlé de la réalité des gels de financement aux hôpitaux antérieurs, donc en voit une réduction de services à ces hôpitaux. Mais vous dites que c'est pas le cas, que tout va bien, mais cela va à l'encontre des expériences des antériens. J'ai un commettant à Moonby, M. Donald McIntyre, qui a besoin d'une chirurgie de cœur. Il a été, a été renvoyé à un hôpital à Hamilton. Il y est arrivé fin janvier et le médecin lui dit qu'il faut faire la chirurgie immédiatement. Mais finalement, il apprend qu'il doit attendre six mois à cause des compressions. Et cela à la suite euh, du gel du budget effectué par le gouvernement. Pourquoi est-ce qu'il doit attendre six mois pour euh, avoir une chirurgie absolument nécessaire? Est-ce que c'est une bonne façon de traiter ce, ce, cet homme? Le ministre. C'est tout à fait inquiétant lorsqu'on entend une telle histoire. Je pr présume que c'est une vraie histoire où une personne qui nécessite une chirurgie ne reçoit pas. Mais les fonds alloués pour les chirurgies ont été faits par les les airlines. Donc on demande aux hôpitaux de gérer de façon responsable les budgets. Donc ça doit pas être le ministre de la Santé qui décide qui doit avoir une chirurgie. Donc, on dépend des experts qui s'occupent de, de la priorisation des chirurgies. Et, d'après moi, la dans la majorité des cas, ces experts le font de façon très efficace, en étroite collaboration avec les hôpitaux, afin de permettre aux chirurgies de se passer. Les patients de la province veulent lors d'une réunion avec une médecin, ces patients veulent savoir que cette chirurgie sera effectuée, mais à cause de vos gels du de budget des hôpitaux, les médecins vous disent que c'est une chirurgie nécessaire, mais elle a été reportée. Lorsque le patient a appelé l'hôpital une semaine plus tard, il a été dit que le temps d'attente était six à neuf mois. Imaginez-vous sa situation. Ce n'est qu'un patient, mais un patient qui a soulevé son cas. Il y en a d'autres. Monsieur le ministre, allez-vous faire en sorte que ces gens ne doivent pas attendre longtemps pour euh, se faire opérer lors d'une crise? Le ministre. C'est euh, un cas très irrégulier, j'ai entendu plusieurs cas, là où une chirurgie a été priorisée, et cela selon en fonction du besoin. C'est ça la, la façon par laquelle notre système de santé fonctionne, et les médecins ont la capacité de prioriser les chirurgies. Donc je vais faire un suivi en ce qui concerne ce cas, donc je vais discuter de la situation avec le député pour en apprendre davantage question, député Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. En tant que député d'Ottawa-Orléans, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Michael Crockett. Il a été récemment nommé en tant que président de tourisme Ottawa, qui est un organisme de tourisme très important de la province. Et bien sûr, cet organisme qui commercialise la, la circonscription d'Ottawa-Orléans. Le tourisme est en bonne santé à Ottawa. Nous avons la, plusieurs monuments à visiter. Il y a et vraiment énormément d'activités disponibles. Il y a Winterlude, Jour du Canada. Donc, Winterlude joue un rôle très important chez moi. Donc, que fait le gouvernement pour appu appuyer la croissance du secteur, secteur de tourisme de l'Ontario ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Je remercie la députée d'Ottawa-Orléans de sa question importante. Le tourisme a un effet sur la province dans son ensemble. C'est un secteur de 28 milliards de dollars qui représente 4% de notre PIB. Et il y a plus de 350 000 emplois reliés à ce secteur. Nous avons plusieurs députés qui appuient ce secteur. Et donc, on collabore, collabore avec les représentants du secteur du tourisme de l'Ontario. Grâce à nos efforts au cours, au cours euh, des dernières décennies, nous avons continué de bâtir le secteur du tourisme, tourisme de, de, de l'Ontario. Et donc, nous avons une année record pour le secteur. Et donc, il y a vraiment énormément de visiteurs à la province nous allons continuer d'améliorer le secteur et je remercie la députée de sa question question complémentaire merci monsieur le président et merci monsieur le ministre le climat d'affaires en Ontario n'a jamais été si excellent le dollar canadien attire énormément de touristes américains et des investissements ciblés pour appuyer des événements je suis confiante que il y aura encore plus de croissance il y aura une augmentation de 4,2% jusqu'à 9,6%. Donc, les antériens occupent énormément de postes dans le secteur. Donc, il y a d'excellentes nouvelles pour les jeunes. L'importance du tourisme n'est pas bien comprise par les conservateurs. Le dernier gouvernement conservateur n'a pas donné beaucoup d'argent au secteur. Au ministre, quelle est la prochaine étape du ministère pour que notre gouvernement continue à appuyer ce secteur? Le ministre, encore une fois, je remercie la députée de sa question. Elle est défenseur du tourisme à Ottawa et à l'échelle de la province. J'ai eu l'occasion d'être à Kitchener. La semaine dernière, j'ai parlé aux leaders du secteur de tourisme de la région et nous avons parlé du potentiel de, de croissance du tourisme. Et nous aurons davantage de réunions à Toronto, Peterborough, Sudbury, Niagara, Muskoka et Hamilton. Et ce n'est qu'une petite euh, portion de notre stratégie pour faire accroître le secteur. Je travaille en collaboration avec le gouvernement fédéral. Nous avons créé un fonds de 30 millions de dollars pour commercialiser la province de l'Ontario aux Américains pour euh, améliorer encore plus le secteur. Nouvelle question, député de Chatham-Kent Essex. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. La semaine dernière, j'ai donné une lettre au ministre qui résumait les problèmes entraînés par la pénurie en médecins dans ma circonscription. Notre circonscription va perdre plusieurs médecins de famille qui iront à la retraite parce que ce n'est pas un endroit priorisé, il est assujetti à la politique d'un médecin qui sort, un médecin qui arrive. Donc, on répond aux besoins de nos commettants. Les patients n'ont pas suffisamment d'accès aux soins nécessaires. Récemment, un médecin est décédé. Je la connaissais très bien. Elle était ma médecine. Son décès a laissé plus de 2800 patients sans médecin. Au ministre, que doivent faire ces patients? Le ministre, j'apprécie que vous m'avez envoyé une lettre et j'apprécie toute la collaboration pour euh, permettre aux femmes d'accoucher à l'hôpital de votre circonscription. Mais il n'y a pas de limitation en ce qui concerne les médecins qui peuvent aller à Chatham-Kent. Un médecin peut exercer son métier où il peut remplacer une médecin à la retraite. Il peut même créer une nouvelle équipe de, équipe de santé familiale. Nous voulons que ces équipes se trouvent dans les régions priorisées, là où ces équipes n'existent pas encore. Donc, c'est un modèle à suivre et on veut que le système soit plus équitable. Mais c'est une situation très particulière. Il y a plusieurs possibilités pour des médecins de se rendre chez lui. Merci, Monsieur le ministre. Vous avez parlé de Leamington. J'ai une question en ce qui concerne Leamington. L'avenir des services obstétriques de Leamington est en péril. On cherche un gynécologue Tant que euh, les services seront offerts, mais est-ce qu'il y aura du personnel au ministre? Le ministre a approuvé 1,2 million de dollars pour ces euh, services. Michelle Dieter a dit que nous avons besoin d'avantage d'argent. Ils ont besoin de 400 000 dollars de plus. N'importe quel euh, médecin qui pourrait assumer ce poste va vouloir... Une salaire garanti, et donc ils ont besoin d'une garantie. Que fera le, le ministre pour garder ces services obstétriques à Limington Le ministre de la santé. Le député, député sait que ça a été toute une priorité de garder les services obstétriques à Limington. Grâce à ses efforts et grâce aux efforts de mon ministère, nous avons créé un modèle qui engage des Sage -femme. Et donc, c'est une approche holistique en ce qui concerne l'accouchement. Nous avons donné un million de dollars de plus pour effectuer cette transformation. L'association des médecins s'oppose au financement qu'il a demandé, mais nous irons de l'avant pour fournir les garanties afin d'attirer les médecins et les professionnels nécessaires. Malgré l'opposition de l'Association des médecins de l'Ontario. Nouvelle question, député d'Oshawa. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. Soci... Le PDG de Ford a dit le partenariat transpacifique aura des effets très négatifs pour le secteur manufacturé du pays. Cet accord va mettre à risque plus que 20 000 emplois du secteur automobile. Nous ne pouvons pas se permettre de, pe de perdre d'autres emplois. Ce ne sont pas des statistiques, mais des gens, des familles. Est-ce que les antériens peuvent s'attendre à avoir un engagement pour créer des emplois payants dans le budget ou est-ce qu'il y aura davantage de compression? Le ministre du Développement économique, de l'emploi et de l'infrastructure Merci. Je suis heureux d'avoir le conseil de la députée d'en face. Nous sommes préoccupés par euh, certains effets de cet accord. Le, les, les effets dépendent du secteur, mais nous avons exprimé nos, nos préoccupations en ce qui concerne le secteur des pièces d'automobile. Nous voulons que le gouvernement fédéral étudie de près les impacts de cet accord. Nous sommes préoccupés aussi par les échéanciers. Si l'on compare les sociétés canadiennes et américaines, et nous avons exprimé ces préoccupations. C'est un accord commercial qui a été négocié par le gouvernement fédéral sans l'apport des provinces, mais nous allons continuer de défendre le secteur automobile. Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales, rappel au règlement, Monsieur le Président de la Tribune Ouest euh, des députés, j'aimerais vous présenter un ami, Patrick McCarthy, qui est PDG de Omni Healthcare, qui est situé à Peterborough. Il n'y a pas de vote différé. Les travaux de la Chambre reprendront à 15 heures.